Bonjour, Benoît Combaz. Bonjour, je m'appelle Maxence Perrin. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans et je suis directeur de l'agence de Cessine parisais J'ai commencé mon parcours professionnel comme conseiller financier au LCL. J'ai ensuite été débauché par Generali où j'ai été assureur et responsable de secteur. Je suis diplômé d'un master en finance avec une spécialité en gestion de patrimoine. Puis après, j'ai travaillé en banque pendant quelques années en tant que conseiller privé je rapidement dans les assurances et après j'ai trouvé enfin ma voie Donc, dans l'immobilier depuis deux ans, je suis agent mandataire en immobilier. Mes expériences m'ont beaucoup servi et elles me servent encore énormément aujourd'hui puisqu'elles me permettent d'apporter vraiment un, un complément d'information au niveau de mes clients, au niveau de la gestion de patrimoine et puis bien entendu aussi au niveau bancaire avec tout ce qui va être financement qui peut être un vrai plus pour les acquéreurs comme pour des clients vendeurs. pour le plaisir d'accompagner mes clients dans ce qui va être le projet de leur vie. Alors le réseau par définition c'est toujours un atout parce que ça apporte une vraie notoriété en plus de ce qu'on peut apporter nous-mêmes. Euh, ce qui m'intéresse moi surtout c'est le réseau SIM parce qu'au-delà d'un réseau comme on pourrait l'entendre, c'est une vraie entreprise familiale, un réseau à taille humaine et ça m'apporte au quotidien avec des réponses rapides et des échanges vraiment facilités avec le siège. Nous voulons apporter un vrai travail de qualité afin de satisfaire au mieux nos clients. La confiance en soi est le premier secret du succès. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Les objectifs pour 2022 ils sont simples, ça va être que l'agence soit connue et reconnue sur notre secteur et surtout de créer un vrai lien avec notre équipe.